Eh bien, bonjour à tous, bonjour Marie-Claire. Bonjour Sébastien et bonjour à tous et à toutes. Donc on fait cette petite vidéo pour vous présenter l'une de nos créations qui va être vraiment extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça pétille déjà. Ça va être de monter dans tous les sens, ça donne envie de, de danser sur place. Mmh. Un sujet que je trouve incroyable car il est très peu euh, amené. Mmh il y a tellement de, de préjugés derrière. Et pourtant, je perçois, et, et il me semble que toi aussi, parce qu'on avait déjà discuté lorsqu'on avait fait euh, le calendrier de l'Avent, parce qu'on avait ouais. parlé de ce sujet-là, ouais. euh, vraiment ouais. ce potentiel créatif qu'est l'énergie d'être hédoniste. Oui, oui. Euh, C'est vrai que... C'est quelque chose qui est petit et qui j'ai même envie là de commencer tout de suite le call. Tout de suite, Allez, c'est parti, Allez. on s'inscrit les gars. Promis On promis qu'on ferait juste de, des présentations. Donc, euh, euh, on s'est dit que deux soirées, ça serait génial. Euh, deux soirées à la suite pour pouvoir euh, donc euh, être... Euh, ensemble pour aller euh, explorer, mais alors euh, au fin fond euh, de, de, de ce qu'est l'hédonisme et donc euh, être dans ce plaisir-là, qu'est-ce que c'est devenu en fait un plaisir euh, un peu caché euh, alors qu'elle euh, n'est pas si tabou que ça Moi je le vois partout, je le vis partout, euh, le jour où je l'ai découvert, je te l'avais dit euh, le jour où on avait fait ce, ce, ce, ce moment de calendrier de l'avant le jour où je l'ai découvert, ben, j'ai réalisé que je l'étais en réalité. Et donc euh, ben, c'est un soulagement aussi, c'est un apaisement de savoir que on est édoniste et que c'est pas un mal, et que c'est pas un, un mal non plus de ne pas l'être, hein, en, en tout cas. Et euh, en quoi C'est ça que qui nous qui nous amène. Et moi qui j'ai envie de démarrer maintenant, c'est en quoi cette énergie édoniste. Euh, être hédoniste euh, en quoi il peut euh, nous aider à être nous en, en, et quel... en totalité et sans, sans, sans aucun jugement et donc d'utiliser les outils d'accès à la conscience pour ça hmm oui tout à fait parce que ça va est... être chaud et combien d'entre de, vous ont des préjugés sur ce que c'est que l'hédonisme ou que ce que c'est que vivre à partir de l'espace de l'aisance ou même du plaisir parce que j'ai remarqué, et ça on en discutait juste avant de, de faire cette vidéo, c'est que euh, beaucoup d'entre vous, et puis euh, on ne va pas se le cacher, enfin, moi avant d'utiliser ces outils, j'étais aussi dans cette sphère-là, euh, dans la création, dans la recherche des difficultés pour prouver que j'avais de la valeur, pour prouver que euh, forcément euh, je méritais euh, les choses. Donc c'était un petit peu se mettre sur la croix pour, euh, pour mériter cette, euh, ce, ce bout de pain dans l'univers. Et si on pouvait choisir quelque chose tout simplement de, de, de différent dans, dans sa vie Et comme tu disais, à quel point les outils qu'on utilise d'Access Consciousness et qu'on propose durant ces deux soirées peuvent permettre de vraiment euh, se faciliter la vie Voilà, et, et, et lâcher, lâcher cette énergie des données, que euh, ceux qui sont prêts à l'exploiter, la, à la, à l'exploiter, hein, je dis bien d'exploiter, c'est-à-dire la faire vibrer, euh, eh bien, nous rejoignent. Et si moi, je l'ai découvert, c'est toujours comme ça que je, je vois un peu la vie. Si moi, je découvre quelque chose, c'est que d'autres, des centaines de personnes, peuvent la découvrir et, et, et l'exploiter aussi, l'explorer dans tout, euh, euh, toutes les sphères de l'univers, tous les espaces de, de, de, de, de sa vie. Euh, et j'aime bien ce mot « espace », l'espace de, de, de, de sa tête, l'espace de ses pensées, l'espace des émotions. On ira descendre un petit peu là-dedans, dans tous ces endroits-là, l'espace ah, des ça. sentiments. Et si, et si, et si, et si, et si. Si, et si, on ira, on ira, on ira. Mais on n'en dit pas plus parce que dis donc, moi je vois l'heure qui passe et on s'était promis de faire plein de petits lives pour annoncer tout ça. En tout et cas, si on doit y aller, on autorisera, on, on, on ira dans, dans ces sphères-là, d'émotions, sentiments, etc., pour regarder comment, justement, il nous prie de cet espace d'hédonisme. Euh, et moi, je le mets partout, tu vois, je l'installe partout, je le mets dans tous les domaines de ma vie. Et euh, ce que je te disais tout à l'heure, avant qu'on commence la, le live, c'est qu'en fait, j'ai découvert que c'était la recherche de l'évitement de la souffrance. Et le but de l'existence que faisait un hédoniste, c'était l'évitement de la souffrance. Moi, ça me va très très bien. Et qu'est-ce que finalement le plaisir et la souffrance, mis à part une intensité Exactement. Et ça, on nous en parlera beaucoup plus de, durant expliquer. ces deux soirées, euh, de reconnaître ces intensités et comment les inclure dans, dans nos vies, dans nos créations. Del, des magiciens mmh. à bientôt, à bientôt. Euh, juste pour vous dire euh, que ce sont deux soirées ce sera le, premier, euh, le 7 et le 8 mars il me semble <rire> à 20h que vous allez avoir dans les commentaires le lien pour vous inscrire vous pouvez choisir une soirée ou l'autre ou les deux, on vous recommande fortement de, de choisir les deux parce que les deux vont complètement être expansives et complémentaires. Et en mmh. tout cas, on, on a hâte de vous voir, euh, rejoignez-nous, ça va être vraiment un moment d'expansion et un moment euh, de libération de votre de libération. potentiel une fois pour toutes. Le 7 et le 8 mars. 7 et 8 mars, en tout cas, je me réjouis de passer cette soirée en ta compagnie, donc Marie-Claire. Euh, et, et merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir, justement. Eh <rire> bien, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.